Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papote. Je vous laisse découvrir le sujet du jour. Le travail, est-ce vraiment nécessaire Bon, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Oui, nous avons des factures, un loyer à payer, tant de choses et parfois même une voiture. Alors, tout dépend l'émotion que vous révèle ce terme « travailler ». Il y en a, ça va être « Oh, c'est chiant, j'ai pas envie d'y aller, c'est encore lundi. » Et il y en a d'autres qui vont faire « Oh, trop cool, je travaille pour pouvoir me payer des vacances. » Donc, en fait, c'est votre vision du travail qui va faire que oui, des fois c'est cool, des fois c'est pas cool. Merci Léo Bonjour et bienvenue donc dans notre émission Un Fauteuil Vide. Toujours nos invités préférés. Ravi de vous retrouver Geneviève. Toujours ravi d'être là et de vous retrouver tous. Pour moi, c'est du bonheur. Et aujourd'hui, nous allons découvrir qui est le fils de Jean-Pierre. Nous accueillons Maxime. Ok, on m'entend Vous êtes sûr On fait les réglages Sucette, sucette, langue, langue, sucette, on m'entend C'est bon Ok, on démarre, on démarre. Alors en cette longue période de confinerie, nous pouvons nous interroger sur la place qu'a pris le travail. Le travail. Le tra J'ai jamais exposé sur, sur le. sur le travail. Personnellement, je parlerai plus de passion aujourd'hui. Oh bien s'amuser à parler de travail. Un espoir de travailler. Moi, si je travaille. <rire> Chérie Non Non, non je crois que c'est pour toi. Oui, tu sais, il parle de, de ce truc que tu fais tout le temps là, qui use, qui t'use beaucoup d'ailleurs. Oui. Il adore ça, lui, dit ça, mais il adore On ça. On mange Oui, oui, oui. Peut-être vivre son travail différemment. Non, moi, non, non, mais non, mais moi, non. Hein. Euh, pourquoi faut travailler là Peut-être se reconvertir, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, tous ensemble. Avant d'exercer votre passion, Geneviève, je me souviens d'un passé plus actif. J'ai été donc très longtemps directrice marketing pour une boîte dont je tairai le nom. Oui, une grosse boîte, oui, oui, une grosse, une grosse boîte. Quel a été le déclic Je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait « Mais merde, Geneviève Tu peux pas passer à côté de ta vie, tu peux pas louper ton existence. » Oh oui, le problème c'est pas le travail, c'est comment qu'on s'y sent au travail. Parce que moi, je me faisais moins engueuler au travail qu'à la maison. <rire> alors, croyez-moi bien que je partais vite faire cuire mes escalopes milanaises. Hein Geneviève, vous avez dû alors vous former, j'imagine. Alors le jour où je me suis dit, non Geneviève, tu ne travailleras plus. C'était grâce au maître Yo-In-Chan. Yo-Chan Yo en deux mots, je crois. On est mal à starry, là, sur ces conneries de fauteuil vintage. Qui nous a appris à tricoter avec des feuilles de laitue pour renouer avec notre être mmh. euh, à l'intérieur, avec le végétal, car nous sommes des végétaux. Oh nous avons besoin d'eau plus que de travail. Et la passion, Jean-Pierre. <rire> C'est encore un, un concept. La passion inventée pour ceux qui foutent rien. Maxime, lui, n'aime pas trop cette idée de travail. C'est pour ça que nous allons aujourd'hui lui permettre de nous révéler sa passion. Ça me fait l'autre de le voir là. Ça me fait l'autre d'avoir mon fils dans l'émission. Hein. Regardez-le, regardez-le. Oh, oh. C'est à moi là bientôt. J'ai le trac, j'ai le trac, j'ai le trac. J'ai pas l'habitude, hein. J'ai pas l'habitude. Je l'ai loupé, je l'ai loupé. A total eclipse of your heart. Merci. Pour ceux qui se poseraient la question, tiens dis donc, qu'est-ce que j'aimerais bien faire finalement au fond de moi-même eh bien, j'ai une question à vous poser. Imaginez là, demain, que vous gagnez une fortune et donc que vous n'ayez plus besoin de penser à gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées Je sens évidemment euh, déjà les réponses comme euh, lire, euh, voyager, regarder Netflix, euh, aller me balader, boire, faire la fête... Eh bien, essayez de trouver dans quel travail cela serait possible. En fait, ce dont on a besoin, c'est de participer. De participer à quelque chose. Donc, on peut participer sans travailler. Et oui, et il y a des gens qui ne travaillent pas et qui sont très contents. Une autre petite astuce, c'est de compter très précisément, si vous y arrivez, ce qui vous permettrait d'être bien chaque mois. Imaginons, pour certains, ça va être 5 600 euros. Ah Il euh, y a de fortes chances déjà qu'on commence à parler travail. Imaginons d'autres, euh, ça va être plus euh, 1000, 1200 euros. En fait, tout dépend, le besoin d'argent que vous avez et donc l'activité qui se sera euh, non négociable pour l'obtenir. Pour vous donner un petit exemple personnel, moi j'ai eu l'impression qu'à un certain moment, L'absurdité, le ridicule, faisaient partie de nous. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé Bah, de me reconvertir en clown. En tout cas, je vous fais à tous d'énormes bisous. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Faut arrêter de se torturer le cervelet comme ça. Hein. Parce que tu sais quoi La vie c'est long, mais ça passe très vite.